Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons de comprendre ce qu'est la constitution française et quelle est son importance. Celle-ci va poser plusieurs principes essentiels à la vie institutionnelle et politique de la France. Alors d'abord c'est une norme fondamentale, c'est-à-dire qu'elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Du coup la vidéo 2 sera consacrée à cette hiérarchie et ses implications pratiques du point de vue de la fabrique de la loi. La constitution va également poser des principes qui régissent l'organisation de l'État, des institutions et de leur rôle respectif. La troisième vidéo correspondra donc à voir ensemble quelles sont les institutions de notre pays et quel est leur rôle. Et enfin la constitution pose le principe de séparation des pouvoirs et va régir les relations qu'entretiennent les institutions entre elles pour parvenir à une balance des pouvoirs, euh, néo néanmoins plus ou moins réussi comme on, on le verra un peu plus tard. Du coup la dernière vidéo de cette journée sera consacrée à la séparation des pouvoirs, ses origines théoriques et ses applications pratiques dans le jeu des institutions.